Bonjour les amis, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la psychologie en trading. Alors, la psychologie en trading, euh, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas euh, euh, regarder n'importe quelle vidéo sur le sujet, ce n'est pas non plus euh, lire n'importe quel livre qui vous parle de la psychologie en trading. En fait, la psychologie en trading, c'est arriver à maîtriser ses émotions lorsqu'on perd essentiellement et lorsqu'on gagne également aussi, parce que très souvent, lorsque vous êtes débutant en trading, eh bien, vous ne savez pas exactement quelles émotions vous allez euh, vivre euh, lorsque vous allez trader. Or, euh, ce qui se passe très souvent en trading, c'est que lorsque vous perdez, vous voulez récupérer votre perte très rapidement. Et ça, c'est l'erreur principale et c'est surtout l'erreur des personnes qui n'ont pas suivi une formation, qui n'ont pas une méthode, de trading réellement efficiente et efficace. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de méthode de trading, si vous n'avez pas suivi de formation, et eh bien là, ça va être une catastrophe, parce que psychologiquement, vous allez avoir toutes les émotions <rire> possibles et imaginables, c'est-à-dire que vous allez euh, bien sûr euh, perdre de l'argent à un moment donné, même si pendant quelques jours, vous en gagnez parce que vous avez de la chance. On parle de la chance du débutant, mais euh, ce qui est très grave, c'est de vouloir récupérer ses pertes lorsqu'on n'a pas de méthode. Donc, il arrive même aux meilleurs traders de perdre sur un, sur un trade, mais ils savent bien que s'ils font une perte même de, de 10 000 euros, eh bien, ils vont la récupérer petit à petit, euh, peut-être en, en deux jours, en cinq jours, en dix jours. Donc, si les pertes arrivent... Euh, c'est tout à fait normal, mais il faut savoir maîtriser euh, sa manière de trader et surtout euh, la psychologie liée à ce genre d'émotion. Imaginez que vous avez, euh, vous avez perdu 10 000 euros et que c'est 50% de votre capital, et eh bien ça peut être une catastrophe surtout si vous aviez besoin de cet argent et que vous espériez gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en bourse pour gagner très rapidement euh, de l'argent, alors, euh, bien souvent, euh, c'est parce qu'ils sont dans une situation difficile, ils se disent Voilà, euh, on peut gagner beaucoup d'argent en trading. Et c'est vrai, on peut gagner énormément d'argent, mais ça demande d'abord une formation. Où il faut au moins maîtriser une méthode de trading pendant six mois, un an, voire plus, pour euh, arriver à pouvoir dire Je vais vraiment vivre du trading et euh, gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc, très souvent, ces personnes qui se lancent en trading pour de, de, de mauvaises raisons, parce qu'ils ont perdu leur travail, c'est leur dernière chance quelque part, et eh bien psychologiquement, ils ne seront pas du tout en état de maîtriser leur, leurs émotions et euh, ils risquent d'aller à la catastrophe. Donc, la psychologie est bien sûr importante en trading, mais il faut avant tout avoir une bonne méthode de trading. Inutile de vouloir se dire, je vais. Euh, je vais apprendre la psychologie en trading si vous n'avez pas une bonne méthode de trading. Donc ça, ça ne sert à rien, il faut d'abord avoir une bonne méthode de trading et puis savoir freiner et maîtriser ses émotions une fois qu'il se passe quelque chose d'imprévu en trading. Donc bien sûr il y a à l'inverse des personnes qui vont gagner en trading et se dire voilà j'ai la méthode efficace, je vais continuer. Ils vont miser de plus en plus parce qu'ils sont gagnants et à un moment donné ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, le marché va se retourner, ils ne maîtriseront pas du tout euh, cela et émotionnellement ça risque euh, effectivement euh, d'aller à la catastrophe pour eux aussi. Donc ce n'est pas seulement lorsque vous perdez que vous devez euh, maîtriser vos émotions, mais c'est également lorsque vous gagnez. Il faut vous dire « Ok, aujourd'hui j'ai gagné 500 euros, j'ai gagné 1000 euros, j'ai gagné 5000 euros. Il faut savoir s'arrêter parce que combien de fois on ne voit pas des traders débutants qui gagnent dans la matinée et qui repèrent tout dans l'après-midi, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de s'arrêter. Donc c'est très important de maîtriser la psychologie à ce niveau là mais surtout d'avoir d'abord une bonne méthode de trading que vous maîtrisez parfaitement et après effectivement la psychologie va, va jouer parce que vous devez apprendre à savoir couper vos positions à temps également et euh, savoir euh, ne pas vouloir gagner plus que ce qu'il ce qu est raisonnable de gagner dans la journée. Vous avez des journées où vous pourrez gagner beaucoup parce que les marchés sont favorables euh, au trading, euh, tout dépend bien sûr de votre méthode de trading, et ensuite euh, il faut savoir donc s'arrêter et euh, couper ses pertes également, c'est très important parce que combien de traders débutants aussi se mettent à trader et parce qu'ils sont en perte, ils essayent de regagner très rapidement leur perte. Et à ce moment-là, leur perte s'alourdit encore. Et là, on va à la catastrophe. Donc, c'est à ce niveau-là surtout que la maîtrise d'une méthode est très importante. Et psychologiquement, ça vous aidera donc d'avoir une méthode très efficace qui vous permet de regagner une perte en peu de temps, en 2-3 jours si vraiment vous avez une, une perte importante ou peut-être en plusieurs jours, mais savoir que vous êtes capable de, de, le rattrape, de rattraper cette perte. Donc pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est maîtriser vraiment une méthode de trading. La méthode de trading la plus efficace, moi ça fait 10 ans que je fais du trading, j'ai essayé toutes sortes de méthodes, j'ai acheté beaucoup de formations et j'en suis arrivé à la conclusion que la meilleure méthode de trading c'était le scalping. Je continue à chercher à étudier d'autres méthodes mais en tout cas pour un débutant, je vous conseille de vous concentrer sur une méthode de scalping, de chercher des méthodes de scalping efficaces et à ce moment-là vous verrez que vous aurez rapidement des bons résultats et que la psychologie viendra après euh, après cela, mais d'abord vous avez besoin d'une méthode de trading efficace qui vous donne un taux de réussite qui va tourner aux alentours de 90 euh, ou 100 de trades euh, chaque jour. Donc si vous n'avez pas encore trouvé de méthode de trading efficace, je vous invite à vous inscrire à une de mes formations. Donc, Ici au-dessus vous avez des formations gratuites et des formations payantes qui vous donneront bien sûr une méthode très efficace que j'utilise moi-même et que beaucoup de mes étudiants euh, utilisent et qui, qui ont de très bons résultats avec ça. Donc à vous de voir un petit peu, euh, mais de toute façon je vous conseille d'investir dans des formations parce que c'est la clé aussi bien pour euh, maîtriser psychologiquement votre trading que pour obtenir rapidement des bons résultats. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ici en dessous,